Verseau et ascendant Verseau, un grand bonjour, et euh, bon, des nouvelles du ciel, hein, avec l'arrivée de Jupiter en taureau. Alors, elle y était déjà en 2011, hein, donc essayez de, de voir euh, ce qui a pu se passer à ce moment-là. Hein. Moi, en tant que Verseau, je ne me souviens pas vraiment, euh, 2011, euh, j'ai pas vraiment de souvenirs. Bon, toujours est-il qu'elle va, euh, Jupiter, planète d'expansion, hein va occuper votre secteur 4, le secteur de la famille, de la maison. Alors, est-ce que vous songeriez à vous agrandir C'est possible. Est-ce que quelqu'un va venir habiter chez vous, avec vous C'est possible aussi, hein on est quand même, Jupiter est chez Vénus, hein donc quand même, c'est possible que hein, vous, vous vous mettiez en, en ménage, comme on disait dans le temps. Il euh, y a aussi la notion, euh, bon, avec un Jupiter en quatre, que vous pouvez démarrer quelque chose. Hein. En fait, vous tournez une page, vous terminez quelque chose pour commencer autre chose. Hein. Ça, ce serait l'interprétation la, la plus agréable et la plus positive. Mais il faut quand même savoir que quand elle va rentrer en, en taureau, le 16, elle sera en dissonance avec Pluton, qui est chez vous, dans votre premier décan. Donc, euh, bon, euh, peut-être qu'il va y avoir un blocage très provisoire, mais un petit blocage. Ou, ou alors c'est quelqu'un qui va jouer euh, les, les tyrans avec vous. C'est pas exclu, hein. Euh, je veux dire, Jupiter et, et Pluton ensemble, ça donne souvent hein, euh, euh, de, un hyper contrôle qui voisine un petit peu euh, la tyrannie. Du côté de vos activités, alors nous avons un mercure également en taureau, hein. alors mercure c'est vraiment des activités quotidiennes dans le détail, hein, la façon dont vous organisez votre, votre quotidien et le fait qu'elle soit en taureau, disons que vous allez peut-être... Euh, aller à un rythme un petit peu plus lent que d'habitude, ou que vous trouverez que les choses sont trop lentes, hein, parce que vous êtes quand même quelqu'un d'impatient au départ. Hein. Donc, euh, bah, j'ai peur que euh, tout ce qui est euh, paperasserie, euh, tout ce qui est euh, communication, échange, euh, les colis que vous pouvez attendre, les réponses aussi que vous pouvez attendre, que tout ça soit un petit peu trop lent à votre goût, et donc, euh, euh, Mercure faisant une petite dissonance avec vous, et vous allez vous énerver facilement. Hein. Donc, euh, si vous voulez, je vous conseille vraiment hein, de trouver des méthodes, et il y en a plein maintenant, vous en avez partout sur Internet, des méthodes pour vous détendre, pour essayer hein, de faire que... Ah, vous n'ayez pas un sommeil trop perturbé parce que vous allez penser, euh, que vous ne soyez pas un petit irritable avec vos proches, votre entourage, euh, parce que les choses ne vont pas assez vite. Euh, euh, bon d'ailleurs Mercure va reprendre une, une marche directe, euh, elle était rétrograde, hein. elle va reprendre une marche directe le 15 et après elle sera rapide et vous n'en entendrez plus parler de cette lenteur, Côté cœur, euh, Vénus euh, arrive en cancer, le 8, euh, premier décan, non le 7, hein, excusez-moi, euh, du 7 au 16, elle va être dans le premier décan du cancer, et du 16 au 26, dans le deuxième décan. Le cancer, c'est votre secteur du travail, de la vie quotidienne, bon, alors euh, peut-être que vous allez regarder euh, un de vos collègues, quelqu'un avec qui vous travaillez d'une autre manière, hein. Euh, c'est possible que, tout d'un coup, vous lui trouviez euh, du charme. <rire> ou alors c'est vous qui allez faire du charme à quelqu'un sur votre lieu de travail ou euh, euh, dans les endroits où, où, où vous vous rendez euh, quotidiennement. Hein. Il y a une notion un petit peu de, de quelque chose d'habituel, de, de banal hein, avec le, le secteur 6, euh, bon, ça, ça s'adressait aux célibataires. Hein. Maintenant, si vous êtes en couple bon, avec une Vénus en cancer, malheureusement, vous aurez tendance à être un petit peu critique hein, avec euh, l'objet de votre flamme. Mais dans votre tête, ce sera pour qu'il s'améliore, ou elle s'améliore. Hein, parce que finalement, euh, c'est toujours la volonté du verso, c'est d'aider les autres à se à progresser à se propulser en avant euh, donc euh, bon, ne demandez pas trop hein, à votre partenaire euh, ne soyez pas trop exigeant euh, et les choses se passeront bien c'est uniquement si vous exagérez hein, euh, et le cancer il a tendance à exagérer euh, bon que les choses se, se passeront mal mais euh, bon si vous restez dans, hein, dans vos rails ça se passera très bien Le 4, le 8, le 21, le 26 et le 31 seront les meilleures journées de votre mois. Vous voyez, il y en a quand même pas mal et qui vous permettront peut-être de vous ressourcer hein, euh, face à certaines situations qui peuvent euh, hein, vous remuer un petit peu.